les sociétés sont traversées par des courants contradictoires. L'altruisme et l'égoïsme aussi dans un même mouvement de balancier que l'ouverture et le repli. Les réflexes de peur succèdent aux bras tendus et réciproquement. Intégration et ostracisme s'opposent. L'accueil de l'étranger et le racisme sont en lutte permanente. La question de l'identité d'un peuple, de sa sauvegarde et de la sauvegarde de son héritage culturel, historique, religieux, a toujours exacerbé les passions. Le besoin de main-d'œuvre et la raison économique ont généralement été du côté de l'accueil de l'étranger, mais sans toujours lui accorder l'intégration que l'accueil implique, les règles que la loi de Moïse fixe dans le contexte d'un peuple de l'Antiquité vivant d'élevage, de culture et d'artisanat, donnent un exemple typique des contentieux et des arrière-pensées, mais aussi des solutions que suscite la problématique de l'intégration de l'étranger la cinquantaine de mentions du mot « étranger » que l'on trouve dans le Pentateuch, montre en effet que le législateur biblique envisageait d'encadrer et de solutionner l'intégration de l'étranger par deux recours. Le recours de la loi, fixant à chacun, étranger et autochtone, les droits et les devoirs, et le recours de l'amour, de l'amour bienveillant explicitement formulé en Lévitique chapitre 19 verset 34, vous traiterez l'étranger en séjour parmi vous comme un autochtone du milieu de vous, vous l'aimerez comme vous-même car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Chaque peuple a connu des phases d'immigration, d'émigration et du métissage. Dans la forme où nous l'avons, le Pentateuch date du retour de l'exil des Hébreux de Babylone vers 538 avant Jésus-Christ. Nombre de ces lois plongent leurs racines bien avant l'exil et non uniquement dans la seule histoire législative des Hébreux anciens. Les codes de loi dans le Proche-Orient antique, comme celui fameux d'Amourabi, que vous pouvez admirer au Louvre, ces codes de loi s'inspiraient les uns les autres en Mésopotamie, dans le croissant fertile. L'exil des judéens en Babylonie, puis le retour d'une partie de leurs descendants, une cinquantaine d'années après, a constitué un grand tournant au sein du peuple hébreu, le grand tournant du peuple hébreu. C'est durant cette période du retour de l'exil qu'est né véritablement le judaïsme du second temple, celui qui nous a donné l'Ancien Testament. Les livres d'Ezra et de Néhémie donnent une idée de ce qu'ont pu être les conditions de ce retour de l'exil et l'immense chantier que la reconstruction de Jérusalem et du temple ont dû être. Pas facile de se réinsérer au sein d'un pays inconnu de la plupart des, de ceux qui revenaient et surtout un pays occupé par des autochtones qui ne voyaient évidemment pas d'un bon oeil le retour des cousins germains. Lutte au dehors, mais aussi au dedans, où les tenants de l'ouverture et ceux du repli sur soi s'affrontaient. Le chapitre 10 du livre d'Esdra offre dans cette tension un des passages les plus choquants de la Bible. Il relate en effet comment les chefs du peuple et le peuple lui-même s'entendent pour renvoyer dans leur pays d'origine les femmes étrangères mariées avec des Hébreux et leurs enfants, comme si ces enfants n'étaient pas aussi les enfants de leurs père. L'orthodoxie religieuse et ethnique l'emporte dans ce chapitre sur les bonnes dispositions de Lévitique, chapitre 19. Ce qui contrebalance et fait obstruction du même coup à la théologie universaliste de la Genèse et du Lévitique qui conçoit Dieu comme le Créateur, comme le Père de tous les êtres humains. Et cette théologie universaliste est contredite obstruée au profit d'une théologie restrictiviste, celle de l'élection, impulsée par l'école deutéronomiste, cette école qui nous a produit le deutéronome et les livres des rois et des chroniques, et Esdra et Néhémie également. La ségrégation, l'ostracisme, le repli contestent en effet de facto le bien fondé et même la légitimité de l'ouverture, de l'accueil, de l'intégration Inscrite dans le Lévitique. Or, au IIIe siècle avant Jésus-Christ, un auteur juif, anonyme, n'est ni heureux ni satisfait de l'importance que prend ce courant restrictiviste. Il saisit donc sa plume pour rédiger une nouvelle, un midrash, un roman, afin de combattre par l'écrit l'ostracisme et le repli sur soi. Cet auteur n'est autre que le rédacteur du livre de Jonas. Pour combattre l'ostracisme, la xénophobie qui conduisent au racisme, il prend pour personnage un prophète mentionné en Deux Rois, chapitre 14, verset 25, mais dont on ignore tout, et il en fait le héros, ou plutôt l'anti-héros de son roman. En effet, son Jonas est une véritable caricature de prophète. L'histoire se situe au temps où les Assyriens dominaient la Mésopotamie, dans le courant du 8e siècle avant Jésus-Christ. Dans la mémoire des Judéens du 3e siècle, les ennemis Assyriens du 8e siècle, cinq siècles plus tôt, restaient le peuple hostile par excellence, celui-là même qui avait ravagé le royaume du Nord d'Israël. L'auteur commence donc son intrigue en mettant en scène la demande officielle de Dieu à Jonas d'aller annoncer la repentance à Ninive, la capitale du royaume de l'Empire assyrien. Jonas, qui est rancunier et raciste à l'égard de ce peuple assyrien, ne peut s'y résoudre. Il choisit donc de fuir la vocation que Dieu lui adresse. Il s'embarque sur un navire à Tarsis pour fuir loin de la face de l'Éternel, dit le récit. Dieu déclenche alors une tempête pour le dissuader, mais lui préfère mourir plutôt que d'annoncer la repentance à ces gens qui ne méritent selon lui que le jugement de Dieu. Du sein de la tempête, les marins qui sont tous des étrangers pour Jonas, Pris chacun leur dieu en vue d'un secours opportun. Mais devant l'échec de leur supplications et suite à un tirage au sort qui désigne Jonas comme le, la cause de la tempête, eh bien, Jonas finit par leur expliquer qu'il est poursuivi par l'Éternel et qu'ils n'ont qu'à le jeter à l'eau pour que tout s'arrête. Jonas continue de préférer la mort plutôt que de changer d'idée. Ému, les marins tentent de le sauver en priant l'Éternel, son Dieu à lui. Ce qui montre que pour être des étrangers, ils ne sont pas dénués d'humanité à son égard et ils ne sont pas non plus dénués d'ouverture vis-à-vis de Dieu. La tempête redouble, aussi en désespoir de cause, Jonas finit à l'eau. Le calme revient pour les marins, tandis qu'un énorme poisson vient avaler Jonas, puis le recrache sur la rive. Du coup, Jonas se met à louer Dieu. Et il se dit peut-être, après coup, que si Dieu l'envoie annoncer à son jugement à Ninive, c'est peut-être tout simplement qu'il veut préparer son jugement, la venue de son jugement. Alors il se résout et parcourt la ville, il prêche la repentance. Hors miracle, on est dans le cadre d'un roman, toute la ville se convertit, avec même le roi, et désabusé, Jonas se met à bouder au soleil, bien décidé à se laisser mourir. Dieu fait alors pousser un arbuste à toute vitesse, un ricin, afin de lui faire de l'ombre. Jonas est fasciné par ce spectacle, mais au matin, le ricin périt sous le soleil levant. Jonas se fâche alors contre Dieu et lui demande pourquoi il n'a pas préservé son chouette parasol. Dieu lui répond, « Comment Toi, tu te mets en peine pour un arbuste qui ne t'a rien coûté Et moi, l'Éternel, je ne me soucierai pas des 120 000 êtres humains de Ninive et des animaux qui y sont en grand nombre cette seule parole remet les choses à leur juste place. Les Assyriens sont avant tout, et Jonas doit l'entendre, des êtres humains. Ils sont des êtres humains. Voilà le message. Ils sont certes des pécheurs, mais comme tous les êtres humains. Et c'est pourquoi Dieu les appelle, comme tous les êtres humains, à se détourner de leurs fautes et à se retourner vers Lui. Mais les Assyriens sont des êtres humains, portant en eux l'image de Dieu et la dignité inaliénable des enfants de Dieu. Jonas ne devrait pas feindre de l'ignorer. Ce message du livre de Jonas fait mouche pour toutes les générations et dans tous les contextes. Dans n'importe quel sens que l'on retourne les choses, on en viendra toujours à reconnaître que l'étranger est un être humain dont la valeur est incommensurable aux yeux de Dieu. Il a pu autrefois être compté parmi les peuples hostiles avec lesquels on était en guerre. Il n'en demeure pas moins que l'étranger et l'autochtone sont des êtres humains appelés à s'aimer mutuellement par Dieu, c'est-à-dire à, à s'entraider pour vivre ensemble durant une période, voire pour former au fil du temps un même peuple, comme le produit de façon naturelle le processus d'assimilation et de métissage qui est permanent de génération en génération. L'histoire de Jonas est assurément un roman destiné à faire comprendre à chacun que Dieu aime tous les hommes, quels qu'ils soient, et qu'il ne veut la perte d'aucun d'eux. L'auteur défend la thèse de l'universalisme théologique et humaniste qui proteste contre toute forme de racisme, de ségrégation et de xénophobie. La diversité introduit de la reconfiguration et nécessite que des règles soient posées. Mais au bout du compte, elle est une richesse pour ceux qui savent l'accueillir. Tous ceux qui s'y ouvrent le découvrent. La diversité enrichit et la différence ouvre l'esprit. Aussi, même s'il n'est pas toujours facile de se comprendre entre citoyens du monde, entre membres de religions diverses, entre croyants et non-croyants, entre hommes et femmes, entre hétéros et homos, il vaut quand même la peine de surmonter son appréhension de l'étrangeté dont l'étranger, ou même l'autre, est revêtu au premier abord. Puis de surmonter aussi ses préjugés, sachant que chacun est un être humain à l'image et à la ressemblance de Dieu. Pour les chrétiens, c'est ici un aspect de la règle d'or qui découle du commandement que Jésus « Nous a laissés, aimez-vous les uns les autres. » Commandement qui reprend textuellement Lévitique 19, verset 15 et verset 34. Commandement que le prophète de Nazareth, Jésus, formalise en Matthieu chapitre 7, « Par ces mots riches de sens et d'implication, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le d'eux-mêmes pour eux, car c'est la loi et l'Évangile. » Pardon, c'est la loi et les prophètes. Mais les prophètes, c'est déjà l'Évangile. En conclusion, chers frères et sœurs, toutes les sociétés sont traversées par des courants contradictoires, ai-je déclaré en introduction, et cela ne date pas d'hier. L'altruisme et l'égoïsme, aussi assurément dans un même mouvement de balancier que l'ouverture et le repli. Les réflexes de peur succèdent continuellement aux bras tendus et réciproquement. Intégration et ostracisme s'opposent sans rémission. L'accueil de l'étranger et le racisme sont en lutte permanente. Soyons de ces autochtones qui font triompher l'altruisme, les bras tendus, l'intégration et l'accueil. Car c'est ce que Dieu nous demande au travers du livre de Jonas, comme au travers de l'Évangile, qui s'adresse à toutes les nations. Soyons aussi de ces étrangers qui s'intègrent, en vue de leur rapport d'enfants de Dieu, à la société du présent et de demain, société à laquelle ils contribuent et en laquelle ils deviennent peu à peu des autochtones. Amen.